Chaque samedi et dimanche, à partir de 8h p.m., suivez sur votre chaîne le feuilleton parlementaire. Tout ça qui t'est passé dans le Parlement. Depuis la 48e législative, Wabke Chanseray Vivio, sous chaîne où il met en pile là, en image ou en audio. Oui, moi, je ne sais pas là. je ne pas là. Vous toujours comprendre Vous toujours comprendre Non. Vous toujours comprendre parce que tu es télécommandé ou qu'il ne peut te disenvler là. Non, Il te pas toutes de même. Qui est ce parlementaire qui te législatif là? Qui est ce qui te piégé exécrable? Est-ce que messieurs dames, ça y a intérêt tout bon vrai? Ah, Pour qui ça parlementaire, nous n'avons lieu fait Pour qui ça parlement, nous n'avons Pour qui pour renouveler bureau, candidats ont toujours dépensé en pile l'argent. Sans nous pas oublier, en pile séance côté, Parlementaire pas parfois envie de m'aimer avec l'autre collègue. Revive tout moment ça sous RL Prod et Obsession Production. RL Prod et Obsession Production, ce sont les chaînes du moment. Nouvelle, yo passe vite. Meilleure façon pour connaître tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti à RESMODELON, c'est de déconnecter chaîne par là qui c'est RL Prod. Dans RL Prod, c'est professionnel qui bat information actualité commentaires réactions analyses, débats, tout ça sous chaîne Paula RL pro RL pro c'est la chaîne du moment. Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrer la caillou pour pouvoir porter une nouvelle émission. Nous avons deux dossiers que nous avons porter pour une cadre émission. Ça là. Mais le premier dossier, je pense que ça son un scandale et je pense que ça va faire du bien à autant de monde. Le premier dossier, il concerne André Michel. Mais deuxième dossier, il concerne un petit monde de 10 ans, un mineur. Et je pense que ça, il commence à être viral sur les réseaux sociaux. Côté que, est-ce que c'est policiers, est-ce que c'est d'autres bandits armés? Timoun, ça a li même assemblé une antenne pour M. 400 Maozoyo. Donc, c'est un employé direct de l'un sans Et puis, la police ou bien d'autres bandits armés, t'a qu'un au niveau de zone but Et puis, ont interrogé. Mais, juste avant moi de développer ce point, ça m'a demandé un maximum euh, précaution, un maximum attention à Timoun, si parce que. Alors, le thème vrai, c'est protection. Il faut qu'ils protégez les parce que immédiatement au fin de dénoncer la mafia, eh bien, vous exposez. Ça, ça veut dire, je ne à dis pas là. Timoun, ça a son timoun. Il ne faut pas jamais passer en bâtiment qu'un soldat 400 Un entrant dossier qui concernait André Michel. André Michel, c'est quelqu'un qui a toujours dit aux militants, donc là, on avez battu en face de Michel Martelly, on commencement de la bataille. En face Jovenel Moïse, ben écoutez, barricade non, c'est avenir nous, nap camper derrière barricade non. Militant yon même, quoi logique si là, et puis il plonge. plongé. Mais t'as capable de dire après la mort de Jovenel Moïse et puis l'arrivée de Ariel Henry, Donnie a changer. Ariel Henry vient composer avec SDP. Donc je jour dialogue, t'as capable de dire discours changé parce que discours-là c'est dialogue. C'est demander d'autres partis politiques pour pouvoir venir dialoguer. André Michel est à la manœuvre. Ainsi que Nenel Kassi. Et bien, depuis le samedi, capable dit Monsieur M. Sayo est obligé d'entrer dans la logique de diabolisation. Certaines fois, il ont montré très hostile à l'égard du gouvernement. Certaines fois, il ont montré anti gens proches, de population. Mais ça pas suffit pour pouvoir dédiaboliser M. Sayo parce que tout le monde met en tête mais que M. Sayo, c'est l'agent qui vient de faire. qui permettre que ou bien pousser la population à déchaîner contre André Michel et Nénél Cassie. C'est parce que, à plusieurs reprises, on y voit ces hommes-là qui ont même participé dans le programme, dans Tony Mix, dans Ball. Ces gens-là, donc, ils ont révolté. Ils ont dit, ben écoutez, André Michel, vous avez dit, non, quand des barricades, je ne vous ai pas dit, c'est dans Ball ou à tête chargée. chargé. Ball a commencé à venir. Eh bien, il faut dire que, dans un programme qui fait, avant-hier, je crois, André Michel dans le programme, je crois que c'est à Pétionville. Bon, là, il passe un mauvais moment parce que, n'a pas petite vidéo, il y a du sang par terre. Côté, il t'a fait comprendre que c'est André Michel, il y a frappé, il y a même cassé la tête dans le programme. -là. Il y a beaucoup de gens qui disent bravo à Mounsayo qui fait ça. Mais je ne suis pas là pour dire bravo. Je suis là justement pour dire euh, M'vle pays a changé, M'vle bagaille a changé, M'vle Moun vive bien. Mais écoutez, pour un Bill Moun, c'est bien. Et. Gagnez un certain de Bilolo Congo. Donc, si vous ne le connaissez pas, cherchez qu'on Parce que c'est un monde qui très haïtien. Haïtien l'a doublé. C'est un monde qui est capable de dire toujours hostile à l'égard des Occidentaux. Et là, il pensait que c'est un bon geste. Et ce n'est pas seulement André Michel qui prend le bâton. Il faut qu'un pilote leader dans pays ait au même tout Il prend le bâton. entendez voix ça avec Bilolo Congo. Ça est sans André Michel. Tout figue il pète. Tout cas pas haïtien, bon haïtien toujours. Vendredi, je suis dans émission à Manc Arthur. Je dis dit que comment pour un monde qui André Michel à venir dans le programme, alors André Michel a fait un il te dit malheureux, par grand programme. Il te dit jeunesse, des barricades, je suis dit, je je suis dit, je et, il y série de monde qui prenne Momo. Vendredi soir, il y a André Michel dans Asou, rooftop nan dans Petionville. La Bundal Boundal. Donc, go neg, on neg Pam, qui prenne Momo. Li Mayen ti André pour peuple là. Et ma demandé ce n'est pas ti André seulement pour nous Mayen Tout nè qui impose posé pays, ça marche, c'est qu'on manyen tout. Moi dis, ça qui fait nous dans ça c'est parce que nous sommes peuple qui lâche et mes garçon gars qui bim, André Michel là, fier de ou. Parce que je ne jodia, personne ne va y être pays ça. Personne ne peut misé peuple ça passe. Tout le monde fait mes dents, tout le monde fait mes bec Il y mangé l'argent Chango. Et Haïti, c'est pays Chango, de pour manger l'argent Chango à payer d'une façon ou d'une autre. Et mes jeunes anti-André, yo mangé ou baye 100. Sans peuples qui a coulé dans Matissan, ben, sans peuple qui ont coulé dans Grand Ravine, peuples qui a coulé dans Bouquet, peuple qui dans Santo. Je ne dis dit au pouvoir, au timon des affaires, au bâtiment de pour dire rien Mais commissaire qui demandé 500 personnes pour ranger Matissan, il Matisan, a qui j'aime répondu. Et puis a mouru, tombé. Et puis et où Depuis ce côté, nous, nous, nous, nous, fait même j'ai offert fait avec André Michel na soit c'est pour nous bimel casser de joie là moi André Michel Leçon pour André Michel heureusement on n'a pas frappé Nenel Kassi. peut-être qu'il n'était pas là ben si on entendait bien ça billolo Congo dia et me que pour en pile monde frapper met André Michel là gère en pile l'autre dirigeant politique faut que on à ramasser escamp figure parce que ça va être difficile pour Yopi devant. devant. deux nègres là, qui sont presque plongés dans le tombeau, parce que certaines fois où t'as l'impression impression que envie de retour en politique, mais la population, ben, elle dit non. Donc, pas question de mariage ça encore. Divorce, net. Eh bien, il y a un pile monde qui espérait que y'a un pile d'autres vraiment aimé un mieux qu'on tout. Bon, n'a quitté le dossier, M. André Michel là, parce que le dossier qui m'a beaucoup frappé, c'est Voice ça. C'est un voice qui dure environ 10 à 12 minutes. Il y a un petit garçon de 12 ans. Il y a un éclaireur. L éclaireur là, c'est le monde qui vient vu l'antenne. antenne. C'est très dangereux, surtout pour l'âge l'âge. En ça veut dire, ou pas de la rue là, ou dit mais la police là, ou dit mais tel monde qui a changé corps, Ça veut dire, ou a tout ça qui a passé dans la rue et pour les bases pour dire mais ça qui a passé. Mais ce type là, il semblerait que c'est n'est 400 marozoyos qui embauchent. Pabli a dit non, il y a 10 ans mes amis. Et puis, euh, il y a un groupe qui est censé qu'il bel. C'est peut-être un groupe de bandits. Si c'est la police, je suis désolé. Parce que... Apparemment, il y a un voisin qui a pas identifié. Et il y a un petit petit ça. C'est dans une zone pleine. Il y a un petit parce qu'il a 10 ans. Ils sont mineur. Et puis, il euh, a commencé à poser la question. Il dit qui est côté de l'école. Il dit qu'il est côté de mais Il dit qu'il est en base 400 maroza. Et puis, il est entré dans la conscience de de sans jour pour dire, écoutez, il faut que vous Donc, on ne peut pas faire ça l'homme sans jour. Il a 10 ans. C'est un enfant. Il ne peut pas réfléchir. Donc...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 je suis venu à la maison, à la maison, je suis venu de la maison, on passe côté la balle, le à la la qui là, et qui est là. Qui est qui est qui qui est qui est qui depuis qu'il qui est où même est qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, là, là, là, Et vous faites avec les gens, bois allez ou venez vous avez dit vous avec vous, vous fêtez avec eux Non. Et Père Lébren, qui est là Bokiste. Vous êtes là Oui. Mais qui là qui est là qui est Vous dans nos là là Et next est Qui est là Qui est là Qui ça je suis okay. 10 mètres avec un 15-12. Ok. Bonjour. Pas de Quel encore Exode. Exode. Et Zam c'est à qui 12. Non, 12. Tant fait quelqu'un qui est là Qu'est-ce ce que vous avez de oui, OK OK, okay, okay. Est-ce que a, est que a 4 não, não, 4 yeah. oui combien qui ça oui Est-ce que est-ce même oui OK et et contre si travaille avec vous du moins est-ce que vous chaque mois, comment ça va faire ouais, Hum hum. chaque mois, mais c'est dollars. -ce oui. mm -hmm. ici Non. Américain? Américains. ici, C'est le -ce premier mouvement, c'est avec À défaut Oui. Premier mouvement, ou quand on va habitué fontaine pour vous dire que les faire faits voler, etc. Oui. Vous habitué faire ça Oui. Comment font fontaine la le Ouais, pour vous. Comment on faut voler jouer. dans vous déjà hein? Comment faut voler On va voler. Mais où met l'antenne Oui. Ok. Quel ah. est le petit moment papayen. Toi. Toi Au premier ou bien au deuxième Au premier. Au premier, qui il l'a, la joué 10 ans. 10 ans. Oh. Okay. Comment il oui. est Jonathan. Jonathan qui ça Iber. Jonathan l'IB. Iber. Iber. Iber. Oui. Maman, et par rapport à ce qui s'est passé là, un moment, et qui qui sont voulés dire mais qui message autant importé mais qui sont envie de dire mais ça s'est passé là tandis que on a maintenant nous même nous pas là pour faire mon habit nous même fait mon avec 10 ans on a mis vos barils au moins on a mis vos barils mais bien qu'on avec là ça ou apprend dans mon sens je vous service qui ça me fait pour mieux, mm. Comment on encadre? Mm. Ça fait pour vous-même? Est-ce qu'on vous achète? bar ou à l'aise? Non. Hein? Non. Parmi toutes ces mesures, comment faire vous-même? y a ou où je le Je viens venu, vendre je suis venu, je suis venu, je il y a tout qui est bien, il y a tout qui est bien, il y a tout qui bien. Qu'est-ce qui est bon dans le monde Rishkad. Rishkad Samse. Bandi. Bandi, qui est bon Ça la fait même dans le monde Il y a tout qui est bien. Il y a tout qui est bien. Ah, ok. Bonjour. Est-ce que par rapport à la ou là, où nous sommes, nous ne parlons pas de mal nous habillons parce qu'à l'âge de 10 ans, on est adolescent. C'est une situation triste. C'est triste, vraiment triste. On peut imaginer 10 ans, on est dans salle de classe. et peut voir Fontaine. On peut voir pour voler. Pour kidnapper. Parce qu'on peut kidnapper, voler, malfoire. Qu'on a besoin de vous. Et tant que... Et tant que... Si on moun, a 10 ans d'âge... Qui sauve les 1. 10 mois sans jour. 2. gouvernement haïtien. 3. qui sauve les bouteilles ou le monde Qui sauve les Si je ne vais pas à l'école, vous allez Oui. Si nous sommes pouvons nous ne pouvons pas aller à l'école. ou allez à l'école Oui. Est-ce qu'on vient à l'école Oui. On va quitter l'antenne ou on continue continuer à faire l'antenne Quitter. Qui classe soit faite <missante> mais qui l'école ou l'école? Duval. Non, duval, la... Qui côté A, mais qui j'ai l'école là, il est? Metamos. Metamos? Oui. Ant, antenne avec l'école, qui s'en vient, mais? L'école. Fou, on est ok. Yo, maman, je petit un petit. Ça m'a dit, le monde qui a attendu tout le temps, il vraiment triste. De fait, man, doul. Il dual, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, drôle, La mort, drôle, drôle, drôle, drôle, La nature mm -hmm. en soi, mm -hmm. on va imaginer, contribuer à trouver mon homme j'envoie kidnappé voler mon homme ou le temps qu'on dit mon homme l'école yo yo non méchant ou méchant ou méchant ou méchant ou méchant ou méchant ou méchant ou re méchant encore yo frère dit nous t'en avons dit la mort dernier mot comme quoi pourquoi mourir ou pas mourir tout tu as dit la mère. Dis-lui un la mère, il y a des le il y mon a il a y mon qui m'a avec qui ces qui gagne la Java ou pour eux, aussi, je pour eux ils vous vous même moi un a Pour pour ça avant soit sauvé y va mourir dans baza est-ce que vous avez dit où faire ça veut dire gagner plus de gens même Java qu'à faire un oui bon toi non petit toi non petit noms ni galerie de chili de OK, okay. mamdou ma ndam on dit que ou bien dit l'amour sans jour la nature le monde a besoin support en même le monde, de support c'est parce que gens de tout monde dans courin on besoin de revivre on besoin l'amour pour ben nous support ça au lieu de mettre petit monde 10 ans 9 ans 8 ans 11 ans 12 ans dans la rue qui prend le... chemin le mot, Mais c'est le nous Mais il y a un rouge rouge. Il a a Il Il a il nous dit le monde et en train de se faire. Quand on Comme tout le monde la tout le Tout le monde On plus. C'est une diction qui a positive. Ce sont des qui n'a pas niveau de semaine. Nous monsieur. Et fermé un coup cool de pain et tout. Bon, bah nous chance d'entendre. Yeah. Le mode, nous t'avons entendu une interview que nous t'avons fait avec un petit monde qui a 10 ans qui sorti de bouquet dans une zone qui est la Côté qui négoire a utilisé pour une antenne, je ne faire antenne, dans la bataille de l'émission face à Monsieur Chien, qui a permis pour la population, pour population, nous avons utilisé un petit peu de gens, au lieu de nous qui est en cas l'école. Or, pardon, nous venons là, nous avons fait des affaires c'est nous même qui faisons des petites machines à fonctionner. Mais nous avons encore une dimension gagnante, un petit donc nous gens. Donc, nous faisons une... Ça m'a frappé, ça m'a beaucoup frappé. Et je suis pétrifié en écoutant tout ça, parce que, pour un petite... Je petite comment on a ou pour un petit gens qui ont c'est dur parce que on a difficulté ça arrive que nèg la décidé qu'on a bailler manger do il doit il dit pour elle gade, si la police dehors pour moi ça qu'arrivé tout le monde a fait antenne il pas contre si centaine l'a fait il pas connu il pas contre ça l'a fait qui job lié qui danger gain la dame imagine ou, on base te connait tout le monde ça fait antenne l'il pas être le fusil sous conscience où parce que tout le monde n'a pas connu rien donc si son montage tout m'pas quoi tout le monde n'a pas gain assez euh, capacité pour la répondre comme ça parce que ouais dans langage bandien c'est un enfant qui s'exprime sans aucun problème. Même si tu as mis tes paroles dans la bouche, tu apparemment, tu as pris Yvon Koto, tu la mamante. Mais écoutez, il y a l'aise pour le dire, mais qui n'est ne dans qu base là, et en s'adressant même à l'amour son jour, pour lui dire, écoutez, ou ça, il faut qu'on faire ça, patati patata. Si c'est ton leçon, je pense que ça t'apprend en pile de temps. Ben, c'est dur. C'est dur quand même. C'est dur. Et je pense que ça pourrait susciter en pile réaction sur Chanel là. Et moi, je quelques que quelqu soit qui a on n'a eu une chance parce que demain, l'en pas là, c'est eux-mêmes qui applaient. Et si aussi de si depuis a 10 ans, nous voulons employer comme ça, ça veut dire la société n'a pas de changer. Et monsieur, nous, même qui nous sommes, franchement, nous avons eu un jour pour la société changer. Parce que si vous prenez monsieur Katsama franchement, vous avez eu un peu de la police. Depuis que vous moment où vous coincé face à la police, vous avez eu un a pas pa tellement Rémi Goumet avec la police. Avec dit, malgré tout, même l'on un pays abcrasé, le symbole de l'État a praiser, toujours existé dans la tête, non Mais symbole l'État, il toujours rester à l'avenir. C'est avec Timoun Sayo, qui dans 20 ans encore, il 30 ans. Mais si c'est comme ça, il pourra aller. Bon, à 20 ans, c'est c'est pral... une société qui a fini nettoyé. Oui? En tout cas, je chance. Je chance parce que n'y a continué comme ça. Et... Mandez tout protection pour petit petit ça, parce que si après, nous fait fait faire ça, parler, et puis tout à l'aise dans zone que l'ITRTA, c'est la mort. Donc, imaginez, je ne dis à là, Timon ça qui a fait job ça, eh bien, il n'est pas capable de donner dans zone côté l'ITRTA. Il faut que nous avons protection. Et par un lit, tout pas capable d'être dans la zone, non. Parce que ça est capable de susciter une sorte de représailles. Donc, monsieur, nous même qui fait Timon ça, parler, qui fait Voice ça, li viral sur les réseaux sociaux.